Par, par là où toi t'es, il monte par là où toi t'es là. Ouais ouais. Genre là on regarde, là tu vas en avoir un qui monte non Je crois pas hein, il monte pas par derrière. Ah non, ils ils montent sur que il monte que par okay. Hein Hein Hein ah, Je sais pas. Ah ouais toi aussi <rire> Vas-y tu quand on fuit, vas-y go. Ouais, deuxième en plus. Il est là non non non NON NON Ah la chasse Comment t'as fui Comment t'as fait Ok c'est bon. Ah oh, mais putain les on... enfants <rire> Putain j'ai tiré dessus en plus pour éviter qu'ils me tarte, et ils m'ont cassé mes une... une... J'ai fait exprès hein, de faire semblant de. Bientôt encore. Il y a un boss. Ah ouais, le boss. Au pire, on le suce ici, le premier, vu que tu l'as, et je l'ai aussi. Vas-y, vas-y. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Pourquoi il se met pas J'ai mis, j'ai mis, j'ai mis. On se casse, on se casse, on se casse vite. Je l'ai suis c'est bon. Allez, c'est perdu. J'ai pas de balles, enfin, j'ai pas de spé. Moi non plus. Mais peut-être ah, que je l'ai, parce spé. que je suis. Ah, putain, ok, je j'ai failli me faire casser la gueule. Casseur de, de gueule, là. Je vais racheter des balles, moi. Tu as là ton spé Oh putain, c'est quoi cette vague La vague en... Oh putain. s'est <rire> fait rouler dessus. Vas-y, je me réachète, rien. Ah, si. Tu l'as J'imagine qu'il te reste plus qu'un lard. Deux. J'en ai racheté trois. Que okay, je à nouveau. G. pas, KO, je vais l'heure. J'ai. Ça a Une erreur est survenue dans l'application, ça a Parce qu'on a trop sucé, on a trop sucé. quoi. On a trop succé. Oh là là, sérieux Ouais mais c'est ça, en fait t'as des erreurs à faire de sucer. Ouais, on a des spawn quoi, script erreur. C'est ça. Vu qu'on n'utilise que l'arme, il n'y a pas de laser entre manches, je sais pas quoi, et ben on a utilisé le, le maximum taux de suçage possible <rire> dans le jeu...